Revenons à cette controverse sur euh, l'usage de l'ibuprofène sur un patient asthmatique que nous avions rencontré sur euh, Twitter. La question est de savoir si euh, on peut prescrire sans danger de l'ibuprofène à des patients qui font de l'asthme ou bien s'il ne vaudrait pas mieux utiliser pour eux euh, du paracétamol, par exemple. Donc, Pour déterminer cette question euh, de manière médicale, scientifique, il nous faut recourir à un type de littérature scientifique qu'on appelle la revue de littérature. Le terme revue de littérature a bien des sens selon la, la discipline à laquelle on pense. Il existe des revues de littérature en sociologie, en psychologie, en, en sciences exactes également, en physique, mais dans le cadre médical, la revue de littérature, parfois appelée méta-analyse, méta a un sens bien particulier. En fait, il s'agit de... Compiler les études cliniques qui ont été faites sur certains patients avec certaines substances et pour euh, certains traitements, donc de compiler en fait l'ensemble des, des comptes rendus de ces expériences pour déterminer s'il si, euh, vaut mieux ou pas utiliser telle substance pour tel, tel type de patient. Donc c'est ce type d'information que l'on va chercher à présent à localiser sur PubMed. On va donc interroger PubMed euh, avec des tris, des filtres. Donc euh, L'un des premiers filtres, ça va être d'obtenir des résultats qui seront postérieurs à 2000 pour ne pas avoir du matériel trop, trop ancien. Et puis, euh, on va aussi filtrer par type de document pour ne sélectionner que des revues de littérature. On va commencer par le faire pour le seul ibuprofène. Donc, comme on l'a vu dans la leçon précédente, je vais d'abord, chercher dans le mesh le terme asthme et une fois que j'ai les sélectionné, je suis dessus là, je l'ajoute à la requête en cliquant à tout search builder. Je fais de même avec Ibuprofen. Et j'obtiens 52 résultats dont 20 sont affichés sur la première page. Donc c'est ici que je vais pouvoir gérer les dates. Donc je veux des revues de littérature qui soient postérieures à 2000, jusqu'à une date qui est proche d'aujourd'hui. En l'occurrence, même qui est ultérieure à la date à laquelle nous sommes. Voici le trade par date effectué. On a pu écarter 12 résultats. Et là, vous voyez, en fait, vous avez aussi la possibilité de trier par type d'article. Euh, donc là, on a les essais cliniques eux-mêmes. Nous, on souhaite avoir des compilations d'essais cliniques, des analyses de plusieurs essais cliniques compilés. Et ça s'appelle une review, une revue de littérature. Donc je sélectionne avec Review. Et j'obtiens 8 résultats. Je peux refaire la même chose avec euh, l'autre substance, à savoir le paracétamol. Donc, on refait la même chose. On va d'abord aller chercher l'équivalent mèche pour le paracétamol. Donc, a priori, il s'agit de l'acétaminophène. On peut s'en assurer en allant voir euh, les renvois, c'est-à-dire l'acétaminophène. Est utilisé pour euh, différentes substances. Alors, le paracétamol est ici. On aussi le panadol là. Enfin, pour ce qui nous concerne, c'est le paracétamol. Donc, c'est bien ce terme qu'il faut utiliser euh, pour construire sa requête. Et euh, là, je vais mettre moment en deuxième position, mais ça n'a pas d'importance. j'effectue un tri identique sur les reviews. En fait, j'ai même pas le faire, d'ailleurs, il a retenu. Les deux limitations que j'ai entrées pour la précédente requête ont été sauvegardées. Et ça me fait un total de 36, euh, 36 revues de littérature. Alors, maintenant, si je veux retenir que les revues de littérature qui parlent à la fois de l'asthme des patients asthmatiques et en même temps des deux substances en comparant leurs effets respectifs, je peux faire une requête qui euh, implique tous ces mots-clés-là. Mais je peux aussi croiser les deux requêtes précédentes pour voir quelles sont les revues de littérature qui parlent en même temps de l'ibuprofène et en même temps du paracétamol et qui comparent vraisemblablement les effets de ces deux substances. Alors pour cela il faut aller sur la recherche avancée. C'est là qu'on a gardé les équations des recherches précédentes. Donc là, on a notre avant-dernière requête hein, qui porte le numéro 7. Je vais l'entrer dans le, le constructeur de requête. Et puis, toute dernière requête, requête que je viens de faire, je l'ajoute ici comme deuxième terme. Et je vais croiser les deux précédentes requêtes que nous avons faites. Là, on voit ici en fait hein, cette équation complète. Et j'obtiens trois résultats. Donc a priori, s'il s'agit de revues de littérature qui euh, comparent en fait, euh, la prise d'acétaminophène, c'est-à-dire de paracétamol ou d'hypuprofène dans le cas de patients asthmatiques et qui, ces revues sont postérieures à 2000.